Oh. Voilà. Très bien, très bien. Je vous entends. Ah. Euh, je sais pas si vous vous m'entendez, mais euh, je vous entends. Oui, oui, Freddy. De second life, malheureusement. Oui, oui. C'est pour ça que je te posais un peu vite toute cette question, parce que je sais qu'après, tu es ouais, hyper est occupé. 30, Et puis après, ben, après, on y est vite à hein, Sarah. Enfin, en 20 minutes, on y est. Hein. Ah oui. C'est ça qui est formidable. Voilà. En plus, il fait beau, là. C est, c est, enfin, un peu de vent, mais euh, c'est chouette, Sarah. Ah, d'accord. Je okay. pense que c'est à cause un de ça. Sûr, ouais. La dimension est quasiment la même. Oh, et combien de temps tu mets pour peindre tout ça Ah non mais là c'est en plusieurs années parce que c'est toute l'étoile ah oui, qui étaient oui, oui. du festival du cirque. Oh mais c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai écrit Bonjour Cayenne. Et ouais. Alors Morgana. Hello, Hello Cayenne. Voilà comme ça. Il était par là au fond, là-bas, au bout. Oh. Où est-ce qu'il est passé? Bah. Il est là. Hello, chat. <rire> Bonsoir, te... Ah mais il est à l'entrée. Voilà, bienvenue à Saint-Raphaël. Raphaël. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir Pareil à l'intérieur. Envoie les photos du réel ici, là, sur le mur. Ah, il y a Poulet qui va. Il y a un catalogue qui va sortir qui sera le soir du vernis. Super beau. Merci. Ah oui, Francesca. Parce qu'on a des italiens aussi. Elle parle belge aussi. Elle parle belge. Morgan. Hello Cannes. Cayenne, je ne sais pas d'où elle est. est Cayenne. Cayenne, elle parle anglais. Ah. What is your country, Cayenne? Oui, un peu de tout les What is your country, Cayenne? All country? Ah, Scandinavian. Ok. Scandin ok. Bon. Voilà, ok. Yes. Mm. 712 C'est joli mmh, C'est joli ça Arriba c'est magnifique Magnifique C'est Coucou Morgana, bonsoir. Ciao ciao. Bonjour Diamond ah bah justement il y a des petits chiens là sur les sculptures J'ai fait des sculptures en acier peinte avec des petits chiens Ah, ah oui Ah bonjour Paul et Frites Ça va mon grand ça fait longtemps ouais. c'est un compatriote, ouais il est de chez toi bonjour, il m'a dit, Miguel. mais je connais Mouya je connais Mouya et tout non. Et ouais. si, ton coin non, de ah bonjour il Miguel Mais ben, je l'ai jamais vu à ah, Nice si. si. reconnu quand même si <rire> ouais mais il, il range ses pointes ouais. sinon ça arrive les murs vous présenter un ami qui s'appelle Moon, il est juste à côté de moi ah, Moon, bonjour Il est étudiant à Maastricht Oh là, Maastricht, oui Et il est très agréable et très intelligent ah, bonjour Moon. ah oui mais il parle quoi allemand euh, il parle un peu français mais ah, je bon. sais pas s'il a mis la voix. Non, il n'a pas l'air <rire> <rire> Mia, um... mon Tout le monde n'a pas la mission. Je suis pas allé voir ça, hein. Bah c'est okay. un peu... Ça va être... Hmm. C'est une grosse expo. Tu mets tes... Ouais tes... Ton livre Il y a ton livre aussi. Ah oui, il y a fait le un gros livre. est pas Parce que j'avais vu celui de... <rire> oh là, là, Oh oui ah, le... <rire> ah, Par contre, l'autre avatar me suit pas du coup. Ouais, assis. Oh des trucs spéciaux, ce hein, pire. Alors, comment ça peut être Cheyenne Ah, tu m'as quitté, hein. Ah, tout ce qui touche au, au, à la 3D multimédia le mmh. ah oui. Il y a même des, des, carrément des studios de montage qui passent à Blender, d'hommes. Qui laissent à le d'hommes. Qui passent à plein Ça devient vraiment super complet. Mmh. Mmh. J'aime bien l'idée de l'open source. Mais bon il faut de la créativité si tu veux faire des beaux trucs aussi. Par oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que je bien dis, euh, dis moyen blender, il ferait... Bon, déjà, c'est vrai qu'il a... Ça prend du temps, tout ça. Mais... Ça ferait de... Ça demanderait une autre Travailler. <coughs> hmm. Tu pourrais le faire en mèche. Hein. Ou adapter, faire des mélanges, faire des... Faire des choses... ça se passe les IM chez Riffel par contre bon bah en IM bon, euh, bon bah, les gens je comprends, je comprends rien de toute façon euh, en ce moment c'est pas génial alors comment il s'appelle bon, en plus il faut parler en italien